Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Il est 9h01, nous sommes live sur Facebook et sur Zoom. Euh, bienvenue à tous euh, et à toutes dans ce webinaire avec euh, nos amis euh, Frédéric et Alain euh, qui sont en pleine forme ce matin pour balayer une, un sujet qui est évidemment un sujet euh, assez récurrent sur l'innovation et la disruption. Euh, on a tendance à utiliser ce mot de disruption très rapidement, très facilement, de trouver, euh, je sais que c'est un sujet qu'aime euh, qu bien euh, Alain, on parle souvent de révolution technologique, euh, finalement, pour parler de choses qui sont pas si révolutionnaires que cela, et justement, on va balayer un certain nombre, très exactement, euh, de ces innovations, euh, pour voir euh, ce… Euh, alors, je vais je vais essayer de partager ma présentation, ça sera mieux. Hein, euh, pour… Euh, balayer cette euh, histoire de l'innovation qui peut nous aider justement à mieux comprendre les innovations de demain. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran maintenant. Euh, absolument, voilà, donc euh, le temps long de l'innovation, voilà notre sujet du jour. Euh, nous allons euh, donc euh, balayer ces, euh, ces innovations euh, avec euh, Frédéric et Alain euh, de manière... Euh, euh, alterné. Euh, voilà les quelques domaines significatifs que nous allons voir avec les interfaces utilisateurs, les architectures techniques et autres. Et euh, à chaque fois, je passerai euh, la parole à euh, Alain ou à Frédéric de manière alternée. Et bien sûr, vous pouvez poser, c'est même largement conseillé, vos questions et nous les prendrons avec plaisir, soit on y répond dans la foulée. Euh, il faut juste que j'affiche le chat. Donc, vous nous avez un chat pour ça. Vous connaissez la musique. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, on va essayer de de, de se réserver un temps assez long, justement, puisqu'on est dans le temps long de l'innovation, euh, pour poser euh, plein de questions et échanger entre nous, euh, ce qui en ce moment est est un un must de tous les webinaires euh, on a vu le la nécessité qu'on a d'échanger entre, entre professionnels. Alors, je vais tout de suite commencer avec Fred. Interface et design, le temps long d'innovation à toi, Fred. Alors, effectivement, ce que l'on constate dans toutes les thématiques en fait, qui vont être abordées, c'est que tous les ans, on a cet exercice de dire, de prédiction des tendances. Qu'est ce qui va se passer l'an prochain et quel est le truc ultime Donc là, en l'occurrence, pour les interfaces web ou pour les interfaces mobiles, on nous sort le néomorphisme. Le néomorphisme, en nous disant ce coup-ci, ah, hey, vraiment ce coup-ci, on tient le bon bout. Euh, C'est euh, la représentation visuelle du futur. C'est celle que veulent les internautes, les mobinautes. Et il n'y a pas de souci. Et il faut y aller à fond. Laissez-moi vous rappeler qu'avant ça, il y a eu le flat design, il y a eu le material design, le flat material design, ou même le skeuomorphisme, hein, il y a dix ans, au, au début de l'iPhone, où on nous jurait que, mais bien évidemment, c'est ça l'avenir, c'est comme ça qu'on doit faire les interfaces, c'est parce que Peter Brown, à l'époque, dans les années 50, il avait fait ça, etc. Et toutes ces tendances graphiques, ergonomiques, sont des modes qui se démodent par nature, qui partent et qui reviennent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas suivre la tendance, simplement qu'il n'y a pas de tendance ultime qui est valable sur une très longue période de temps. Mmh. Il y a des principes, comme la simplicité ou la lisibilité, auxquels il faut impérativement s'accrocher. Ça, c'est ma conviction. Mais en tout cas, en termes de design graphique d'approche, euh, on est vraiment sur des, des, des, des cycles et des tendances qui passent. Voilà ce qu'on peut dire. Il y avait un... Un site euh, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, de Jacob Nielsen. Tu connais Jacob Nielsen, qui est le, oh ouais. le pape de l'interface initiateur mmh. et qui était enfin, fantastique. Toi, toi. Son site web était génial. Il était, était fait de deux couleurs. <rire> il y avait un, un côté jaune, un côté, un côté vert, je crois, je me souviens plus bien. Mmh. Et il n'était fait que de liens HTML. Et mmh. il montrait euh, l'utilisabilité justement par l'absence de graphisme. Et c'était d'ailleurs euh, très, très bien ah, fichu. Attention à ne pas tomber non plus dans le brutal design, parce que ça existe, <rire> véridique, ça existe, c'est une mode, et on est plus ou moins en train de on est plus ou moins dedans. D'accord. Et tu peux, tu peux préciser le brutal design brutal design, c'est des traitements graphiques qui sont très, très rêches, très rudes, sans aucune fioriture, qui sont là pour euh, euh, te faire réagir. On voit ça notamment dans le luxe, on a des exemples de fringues qui sont visuellement très euh, choquantes, mais c'est ouais. le but recherché. Et pas agréable bien. à porter, tout ça. Enfin, c'est vrai qu'on voit cette tendance dans la photo de mode en ce moment. où On a l'impression qu'on a pris des photos avec l'effet, ce qu'on appelle l'effet fromage blanc en, en photo, ouais, c'est-à-dire ouais. un gros coup de flash absolument hideux. Et, et, ouais, c'est assez bizarre et assez perturbant. Et Exemple fou. célèbre de Brutal Design, c'est Discount. Mmh. Ça fait 20 ans qu'ils brutalisent les internautes et ils en demandent. Même Craigslist, c'est pareil, c'est très très rêche, il n'y a aucune fioriture, un peu... ça marche, hein, mais c'est rude. C'est efficace, c'est efficace. Ils sont numéro 1, je crois, ces euh, discounts en France. Mmh. Mmh. Bien, on va passer la parole à Alain sur l'architecture. Alors, moi, je voudrais d'abord euh, défendre Craigslist, parce que Craigslist, c'est vraiment super. C'est un peu comme Wikipédia, il n'y a pas besoin d'avoir euh, du design sophistiqué pour euh, remplir le rôle. Bref, euh, parlons d'architecture. Alors, en ce moment, une des modes, c'est la blockchain, où on s'imagine qu'on peut décentraliser à, à très grande échelle et faire en sorte que ça marche quand même. Bien sûr, il s'agit d'une illusion, mais c'est assez significatif dans la mesure où, depuis 40 ans à peu près en informatique, on constate une, une oscillation, euh, même une pulsation, une respiration entre la tendance à centraliser ou la tendance à décentraliser. Ce qu'on a pu apprendre par le passé, douloureusement, par exemple avec l'expérience client-serveur que j'ai vécu de très près, c'est que la décentralisation intégrale est tout simplement ingérable à grande échelle. Dans le cas du client-serveur, ce qui nous a condamné n'était pas finalement le fonctionnement entre les stations et les serveurs, la faiblesse du réseau, etc. Non non, ce qui nous a vraiment euh, comment dire bloqué, c'est euh, le déploiement des applications, l'installation des applications sur chaque poste euh, de faire les derniers kilomètres de faire les mises à jour de ces versions. Ça euh, c'était gérable en réseau local, mais dès qu'on passait en réseau étendu, ça devenait difficile, ça devenait trop cher, ça devenait en fait tout simplement ingérable. Donc, croire qu'on peut, euh, avec la blockchain, avoir un réseau peer-to-peer -peer à l'échelle de la planète, euh, c'est tout simplement une illusion. Alors, la, le, la validation des transactions sur la blockchain se fait avec une preuve de travail. La preuve de travail, c'est quoi bah, C'est en quelque sorte le commit à deux phases multipliées par N phases jusqu'à ce que on ait réussi à se mettre d'accord. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a une autre crypto-monnaie qui est en train d'expérimenter de, le remplacement de la preuve de travail, qui est très consommatrice de ressources, par la preuve d'investissement qui, en gros, montre que vous êtes sérieux sur votre demande. Bon, évidemment, c'est contestable parce qu'il n'y a jamais de solution parfaite, mais au moins, ça consommera moins de ressources. Tout ça pour dire que on s'est rendu compte que décentraliser absolument tout jusqu'au dernier carat à très grande échelle, ça ne marche pas. La blockchain qu'on connaît actuellement, c'est la première vague de ce répertoire décentralisé. Il y aura une deuxième vague qui sera plus raisonnable, qui sera moins ambitieuse et qui, elle, éventuellement fonctionnera. Voilà. Est-ce que d'une certaine manière, on ne peut pas dire que ce qu'on a connu avec le développement de l'Internet, bon, tu me diras, ça fait déjà 25 ans, et, et finalement, une, un retour, parce que tu parles du client-serveur, c'est ce qu'il a eu entre les deux, un retour à l'ère des mainframes, finalement, d'une certaine manière, qu'on a connu dans les années 80 Pas tout à fait, parce qu'on euh, s'appuie quand même sur des fermes de serveurs euh, qui sont très... Euh... Euh, oui. très différentes en termes d'architecture euh, des mainframes. Par contre, en termes de logiciel, on voit bien avec la virtualisation qu'on cherche à adresser une seule entité euh, et à masquer la complexité à travers oui. des couches qui automatisent les, les processus. Donc, oui et non, mais effectivement, euh, c'est la oui. question qu'on peut se poser. C'est bien pour ça que je parlais d'oscillation entre la tendance à décentraliser ou la tendance oui. à recentraliser. On connaît ça aussi dans le domaine du business plus largement. Il y a des modes, hein. tous les cinq ans, les experts oui. vous disent il faut diversifier votre business. Oui. Et puis, oui. cinq ans après, on vous dit il faut vous recentrer sur votre noyau, sur votre compétence clé, etc. C'est oui. très classique dans notre monde moderne. Tout à fait, absolument. Sur l'outsourcing aussi, on a ça depuis 30 ans ou 40 ans. Absolument. Alors, troisième point, on repasse la parole à Fred. La distribution au sens commerce, hein, pas distribution au sens Red Hat. Euh, donc, la distribution, le commerce. Euh, Exactement. Et Depuis et... deux ou trois ans, on nous bassine les oreilles avec le modèle D2C, e le direct to consumer, avec des spécialistes qui vous disent mais bien évidemment que c'est évident qu'on va se passer du distributeur et qu'il faut aller directement au consommateur et que c'est comme ça qu'on le fait et c'est l'avenir. Moi, j'appelle ça du commerce en ligne. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, 40 ans avec le Militel. Euh, si c'est l'avenir et si tout le monde est d'accord sur ce principe que bien évidemment il faut se passer des distributeurs parce qu'on n'en a pas besoin et que ça coûte cher, comment se fait-il que tout le monde n'en fait pas Tout simplement parce que ce n'est pas si simple, qu'il y a un coût d'acquisition, qu'il y a des compétences informatiques, logistiques et surtout qu'il y a un contexte. Euh, culturelle peut-être même contractuel, avec des réseaux de distributeurs qu'on ne peut pas démanteler comme ça. Donc, même si aujourd'hui, il euh, y a un consensus sur « mais bien évidemment que le D2C, c'est l'avenir et c'est comme ça et pas autrement et il n'y aura rien d'autre après », euh, j'émettrais un petit bémol en disant, attention, on peut avoir plusieurs systèmes qui cohabitent, hein, on peut avoir du, du, du vrai direct du consumer, euh, on peut avoir des distributeurs en ligne, on peut avoir des distributeurs physiques, on peut avoir des pop-up, des magasins éphémères, euh, c'est bon, il faut laisser le choix aux clients, euh, arrêtons de nous emballer là-dessus, après tout, ça fait 20 ans que le, le commerce en ligne existe, 40 ans avec le Miditel. voilà, l'important c'est d'y aller avec euh, de la confiance, avec euh, d'embarquer, tous les collaborateurs d'une marque dans cette démarche, sinon on a des phénomènes de, de, de, de réticence. Et dans tous les cas de figure, ne vous l'aurez pas, il y aura toujours un intermédiaire. Ça peut être un intermédiaire technique, ça peut être un intermédiaire logistique, il y aura toujours un intermédiaire. On oublie aussi de, de rappeler euh, la proportion du commerce électronique. Alors, en France, elle est assez modeste. Hein, tu... 10 10%. 10 11%, 11%, hein voilà. Alors attention parce que c'est plus de 20% à l'échelle du monde, c'est oui. plus de 30 en Chine, donc ça, ça vient très, très vite. Voilà, c'est ça. Il y a des grosses dis disparités selon les pays. Euh, Grande-Bretagne, c'est plus de deux fois plus euh, qu'en France. Et selon mmh. qu'est-ce qu'on met dedans ou pas. Absolument. <rire> Et on rappelle quand même pour les détracteurs d'Amazon, qui représentent à peu près 2,2 du commerce en France. Ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, oui. mais beaucoup plus aux États-Unis. Hein, pour... C'est déjà près de 6 OK, donc il y, a encore du... il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Oui, puis surtout, il n'y a pas de modèle ultime, ce n'est pas vrai. On essaye depuis 20 ans et ce n'est pas si simple. Absolument. Euh, Alain, l'environnement de développement. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de la tendance low-code, no-code, low et c'est justifié parce qu'elle est intéressante, mais elle n'est pas nouvelle. Euh, on a, ça fait en fait 30, 40 ans on voit des environnements, développement, low-code, code qui nous sont proposés. Et la seule chose qui change, ce sont les plateformes qu'elles adressent. Euh, ça a commencé dans les années 70 avec euh, Nomad, Mantis, Progress, etc. Je crois d'ailleurs que toi, euh, Yann, tu es un spécialiste d'un de, de ces vieux L4G. Euh, moi, j'étais un expert mapeur ouais, chez Olaf. Voilà. Mauveur voilà, alerte. Mapeur euh, de Sperry, non C'était ça C'est ouais, ça, oui, c'était ouais. Sperry, oui. Et alors moi, euh, récemment, je me suis penché justement sur les anciens environnements de développement de l'époque du client-serveur, c'est ma spécialité, et je me suis aperçu, à ma grande surprise, qu'en fait, ils étaient toujours là, ils avaient survécu, les, les, les sociétés qui les poussaient, étaient toujours actives sur le marché, Elles n'avaient pas forcément la même audience, mais n'empêche qu'ils avaient continué à exister. Si vous tapez par exemple omnis, euh, eh bien, ça existe toujours. Mais même les LKG historiques, les LKG mainframe, par exemple, Progress est une société qui est toujours existante et même florissante aux États-Unis. Elle a racheté plein d'autres environnements, mais n'empêche que Progress est toujours là. Donc, en fait, ce qui change dans la tendance actuelle, c'est la prise en compte des nouvelles plateformes, c'est-à-dire que les environnements le code no-code à la mode, ils savent adresser correctement le web et le mobile ce qui n'était pas le cas des précédents, mais en fait, ceux qui subsistent le mieux, euh, ils savent également le faire. Par exemple, 4D, qui est né dans l'environnement Macintosh, qui aujourd'hui existe sous Windows, en fait, il sait à peu près tout faire. Bon, euh, la, la morale de, de cette histoire, c'est que bon, les environnements de développement euh, faciles, donc le code no code ils ne s'adressent pas aux développeurs professionnels, ils s'adressent aux citizen developers, c'est le mot à la mode, c'est aux gens qui sont entre les deux et qui ont envie directement de résoudre leurs propres problèmes. Et il faut favoriser ça, il faut privilégier cet aspect rapidité de développement, rapidité de déploiement. Et mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est dans une grande continuité et qu'on a beaucoup de recul sur ces environnements, on sait ce qu'on peut en attendre et on sait ce qu'il ne faut pas en espérer. Mm -hmm. C'est un peu différent avec les langages de quatrième génération d'ailleurs, parce qu'ils étaient à la fois, euh, le, comment dire, euh, ils, ils, étaient appropriés par le, ils étaient appropriés par les, par les utilisateurs, et j'en étais d'ailleurs, euh, je me souviens des, des des confrères chez Iberia qui géraient entièrement leur stock de pièces détachées. Quand même, on parle des stocks de pièces détachées d'avion, quoi, c'est pas rien. Euh, D'ailleurs, le LKG le avait été inventé euh, par les euh, par des utilisateurs de la Santa Fe Railways qui est, qui est créé ce, ce système-là pour. Euh, pour gérer leur wagon, en fait, à l'origine. Et puis, en fait, ce LKG était devenu professionnel au fur et à mesure. Il y avait des informaticiens purs et durs hein, qui s'étaient qui qui spécialisés aussi dans ce langage. Et alors, sur les ateliers de génie logiciel, ça remonte même encore plus loin, hein, puisque dans les années 80, il y avait Xerox qui avait un, un atelier de génie logiciel graphique. Donc, c'était bien sûr, ça ne traitait pas Internet à cette époque-là. Mais euh, l'idée, c'était déjà, je ne me souviens plus de son nom, c'était d'être de, de, capable de, de développer du code à partir d'organigrammes dessinés sur un, sur un écran. Quand même, en France, il aussi... n'y avait pas que base. Ouais. Ouais. Oui, et puis pour les enfants, il y a aussi Scratch. Ça fait, ça fait très longtemps que ça existe, mais c'est ça. Hein <rire> ok. Bien. J'en profite pour. On est toujours dans les temps il est 9h, 9h18. Euh, pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions et vous avez, vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi hein, et, et de lever la main. J'ai permis d'ailleurs d'ouvrir les micros, donc il suffit de, nous, nous, de me prévenir. J'ai l'œil rivé sur le, le chat et je vous, donne, je vous donne la parole quand vous le voulez. Bien, on va passer à Fred sur les modèles économiques. Comme toujours… Euh, depuis quelques années, on nous explique que euh, c'est résolument les plateformes, le modèle économique de référence, donc l'intermédiation, qui c'est le modèle d'avenir et que si on mise là-dessus, on n'aura aucun problème et que bien évidemment, il suffit de regarder Google et Facebook et que voilà, c'est la preuve qu'il euh, n'y a qu'un seul modèle qui fonctionne, c'est celui-ci. Et comme toujours, j'appelle un petit peu de, de, de, de nuances par rapport à ça. Donc Effectivement, aujourd'hui, on a des plateformes, voire des méta-plateformes comme Google, comme Amazon, comme Alibaba, qui génèrent beaucoup, beaucoup de cash, d'argent, qui fonctionnent très bien. Mais avant leur existence, on avait également euh, d'autres acteurs qui fonctionnaient très, très bien, notamment la grande distribution euh, ou autre. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a 20 ans déjà, on n'avait pas des plateformes numériques, on les appelait pas comme ça, on les appelait les marketplaces. Et notamment des marketplaces euh, dans le monde de l'industrie, les, les, les marketplaces B2B, je pense notamment à Build Online, qui était une, une plateforme de marketplace. Déjà à l'époque, on nous disait, mais bien, bien évidemment, c'est l'avenir, mais il n'y a qu'un seul modèle, c'est celui-ci, et il faut y aller, et il faut y aller à fond. Ce qui est valable pour le D2C et le e-commerce est également valable pour les plateformes. Sur le papier, on est d'accord que c'est un modèle qui est très intéressant. Maintenant, d'un point de vue, on va dire, opérationnel, ce n'est pas si simple à mettre en place. C'est risqué, ça demande un gros capital d'investissement, beaucoup de ressources, et surtout c'est très complexe à opérer. Regardons des exemples comme Uber ou comme Airbnb, ils ont eu une croissance fulgurante, mais aujourd'hui ils ont beaucoup de mal à rentabiliser, donc c'est bien la preuve que ce n'est pas si simple. Bref, tout ça pour dire que si aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur euh, la suprématie des plateformes numériques et le modèle économique de l'intermédiation, sachez que là encore, ça existe depuis 20 ans. Euh, on a des marketplaces B2B qui fonctionnent très bien, notamment Tomatoland, voilà, qui est une marketplace spécialisée dans la tomate. Ça, ça fait 20 ans qu'ils existent et les gars ne sont, euh, sont pas aussi exposés que Uber. Ils ne demandent rien à personne, ils font leur business et, euh, et voilà. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau et hein, ça, ça, ça, ça existe depuis plusieurs décennies. Sur le, le business model de ces marketplaces, notamment d'Amazon, euh, Amazon est un bon exemple, il parle de rentabilité. Euh, malgré leur succès et malgré l'excellence de leurs services. Hein, ça on ne peut pas leur enlever, euh, il faut reconnaître que ce n'est pas avec le, la marketplace B2C qu'ils font, le, qui font le, le, leur argent, mais tout, tout bêtement avec la vente de serveurs à AWS, enfin pas seulement les serveurs, avec tout l'environnement et toute la… La compétence qu'ils ont développée autour de, du B2B et du cloud computing, d'infrastructure, hein. a ça se passe pour ceux qui connaissent. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'à ceux qui nous disent, mais euh, tout le monde doit se platformiser, euh, attention, ce n'est pas si simple et surtout, ouais. ça peut vous coûter du temps, de l'argent et, et des ressources. Ouais. C'est ce qui explique aussi que pour lancer euh, une, une initiative e-commerce aujourd'hui, ça devient très, très, très difficile et qu'on est aussi très largement obligé de passer par ces plateformes. Euh, pour, pour démarrer ah, bah Oui, vous avez une équation économique qui est extrêmement complexe à résoudre, celle du coût d'acquisition et du coût de transaction, euh, du coût de la première transaction en fait, et c'est vraiment extrêmement compétitif. Absolument, donc c'est un, un bon moyen d'ailleurs de démarrer une activité e-commerce quand on a pris beaucoup de retard, euh, et de étant, faire changer euh... les mentalités en interne. Ouais. Voilà, absolument. Ceci étant, il faut si c'est pas non plus très facile. Donc, je vous conseille de regarder dans Visionary Marketing, il y a beaucoup d'articles sur ces sujets-là pour savoir comment bien gérer euh, ces marketplaces. C'est pas si simple que ça. Alors, on va parler monopole, c'est la grande mode. Euh, Alain. Oui. À toi. Alors, monopole, grands acteurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup des gafam, euh, en mal principalement, et euh, on a du mal à avoir un horizon. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont dans une position tellement dominante qu'ils seront là pour toujours et à chaque fois qu'on dit « pour toujours », on dit une grosse bêtise, de la même façon qu'on dit une bêtise quand on dit « ça n'arrivera jamais ». Les GAFAM, bon, effectivement, aujourd'hui sont dominants, mais on peut imaginer assez facilement qu'à l'avenir, leur position soit affaiblie, voire même qu'ils disparaissent parce qu'il euh, suffit de regarder 20 ans en arrière. Euh, il y a 20 ans, Yahoo, euh, c'est un nom maintenant qui résonne avec une certaine nostalgie, était archi-dominant sur euh, l'Internet. Oracle était un acteur important. Intel était l'acteur ultra-dominant dans le domaine des composants des processeurs. Et aujourd'hui, on assiste ébahi à un déclin accéléré, qui bon, a fait effectivement un certain nombre de bêtises pour le mettre dans la situation où il est actuellement. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toujours eu des acteurs dominants. À chaque phase, à chaque époque, euh, il y a un certain renouvellement. Rien ne dure toujours et Google, Apple, Facebook, euh, même Amazon, ne seront jamais euh, aussi, euh, toujours aussi dominants dans leur secteur. Il y aura toujours du renouvellement. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Bien sûr qu'il faut lutter contre les monopoles. Bien sûr qu'il faut cadrer la possibilité qu'ont ces acteurs d'abuser de leur position. Mais il faut arrêter de fantasmer sur le fait que ça y est, les jeux sont faits, c'est fini, ils vont dominer pour toujours. Ça, c'est des bêtises. Il suffit pour cela de regarder l'exemple de TikTok on pensait que le, le domaine des médias sociaux était, était saturé, pas du tout. Ils, ils sont arrivés et en quelques années, ils ont, ils ont attrapé un milliard et demi d'utilisateurs entre TikTok et Douyin. Donc Facebook se fait bousculer. Ou même Amazon avec Shopify. C'est pareil. Shopify a une croissance largement supérieure à Amazon. Donc c'est possible. Bon, ouais, il y a de l'espoir. Et, et Google, il y a de l'espoir. Bien sûr, bien sûr, pour Google, qu'il y a de l'espoir. Il faut, il faut se souvenir au début des années 2000 que d'abord, Google n'existait pas et qu'ensuite, euh, Yahoo était en, en grande position. Mais il y avait aussi tout un tas d'acteurs, on en parlera tout à l'heure dans les médias sociaux, qui étaient très importants et qui s'imaginaient être bien accrochés euh, et de pouvoir profiter de leur position pendant de, de longues années. Et on a vu que le destin pouvait tourner très, très vite. Absolument. puis, il ne faut pas oublier de dire non plus, que tout ça dépend beaucoup de vous, les utilisateurs. Donc, à ce sujet, d'ailleurs, j'en profite pour vous inciter à utiliser DocDocGo, qui donc doc.com, qui est un excellent moteur de recherche. J'utilise maintenant depuis près d'un an de façon quasi exclusive et qui satisfait largement à mes besoins et même beaucoup mieux qu'un moteur de publicité qui m'empêche de voir des résultats de recherche. Donc, je vous le conseille. Quant, euh, bon, euh, ouais bon, il est français, il a le mérite. Ok, donc euh, les monopoles, on peut en discuter à nouveau. Euh, les financements, et Effectivement, comme toujours, hein, aujourd'hui, on s'emballe autour des, des SPAC. Donc les SPAC, ce sont des euh, Special Purpose Acquisition Companies, donc des sociétés qui, avant, lèvent de l'argent et après, rachètent des, des, des sociétés. On nous dit qu'aujourd'hui, c'est le modèle... Euh, euh, dominant pour pouvoir euh, financer la croissance. C'est un truc extrêmement à la pointe, c'est extrêmement performant. Ok. Il y a 20 ans, c'était les introductions en bourse, les fameuses IPO, Initial Public Offering, qui étaient sur les, sur les nouveaux marchés en France ou aux États-Unis. Avec le recul, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'IPO, beaucoup d'introductions en bourse et beaucoup de plumes perdues. Plumes perdue, non pas par les grands investisseurs institutionnels, mais par les particuliers qui se sont laissés berner. Et là, rebelote avec les SPAC, on en a un certain nombre. Donc c'est pas le même mécanisme d'introduction en bourse, d'accord Les SPAC sont des sociétés qui lèvent de l'argent et après elles fusionnent avec leur cible pour faire en sorte que la, la, la, la, la société cible soit cotée, mais sans tous les emmerdes liés à, à l'introduction sur un marché. Dans assez peu de temps, on va proposer aux particuliers de, on va dire, d'investir massivement dans les SPAC avec des promesses toujours plus mirobolantes, euh, comme le dit le célèbre proverbe au, au poker. Voilà, si vous savez pas qui est le pigeon, c'est que c'est vous le pigeon. Attention aux sirènes des nouvelles technologies et de l'innovation disruptive. Euh, je vais dire, les armes ne montent pas au ciel. Il y a un ratio euh, échec/succès qui est terrifiant. Donc Laissez faire les professionnels. Ne vous précipitez pas sur ces, euh, ils appellent ça, des véhicules d'investissement euh, avec des promesses de gains rapides. On nous a fait le coup il y a 20 ans déjà. On a mis l'économie à genoux avec l'effondrement de la bulle en, en 2000-2001. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Voilà, on se détend. Détendez-vous. <rire> euh... Je, je vois une question de Jean-François David, je la note et je reviens dans une seconde. En attendant, on repasse la parole à Alain sur les innovations. Alors, c'est le cœur de notre webinaire, innovation, euh, disruption. Euh, il faut se rendre compte qu'en ce moment, on parle beaucoup, par exemple, d'informatique quantique. À mon avis, on en parle beaucoup trop tôt. Euh, si on regarde... Par le passé, on se rend compte que les vraies innovations, celles qui arrivent à s'implanter durablement sur le marché, elles ont mis 20, 10, 20, 30 ans éventuellement à mûrir et à devenir utilisables, pérennes. Prenons par exemple le smartphone qu'on utilise tous. Il a ses racines assez loin dans le passé. Dès les années 90, avec le Pine Pilot, le Newton d'Apple et surtout avec General Magic, on avait toutes les graines pour aboutir, après de longs cycles d'essais-erreurs, à enfin ce qu'on a aujourd'hui tous dans la main. Même Microsoft s'y était mis, puisqu'au début des années 2000, on voit sur mon slide Bill Gates qui, produit, qui brandit fièrement une tablette qui préfigure plus ou moins ce que sera l'iPad. Il a fallu passer par toutes ces essais-erreurs, par tous ces prototypes inachevés ou pas tout à fait conformes à ce que le marché était prêt à accepter pour que finalement, on ait une forme non pas parfaite, mais acceptable et adaptée à son époque, à son contexte. Tout ça pour dire que l'innovation demande un temps long que le public ne voit principalement que les dernières phases et il a l'impression que des innovations foudroyantes apparaissent en une nuit et rien n'est plus faux. Et pour l'informatique quantique, même si je vais en décevoir beaucoup, il faut bien voir que ça va demander encore 10 ans, 20 ans avant d'être véritablement opérationnel et pas pour tous les usages. Donc là aussi, comme dirait Fred, restons calmes. On t'entend plus, Yann. Excusez-moi, j'avais coupé parce que je toussais. Euh, je vous ai mis un lien à ce sujet euh, sur, euh, dans le chat que je vous conseille. C'est un, un vieil article de Mark Weiser, malheureusement un décédé euh, assez jeune, il, il avait à peu près 30 ans, qui était le, le, le patron du Palo Alto Research Center, celui, euh, le fameux centre de recherche où ben, Microsoft et Apple ont puisé beaucoup de leurs idées. Hein. Euh, et vous verrez un article euh, sur ce, qu a, euh, ce que Mark Weiser appelait euh, « The computer for the 21st century », qui en fait décrit, euh, je dirais, d'une certaine manière ce qu'il qu appelle le ubiquitous computing, l'ordinateur omniprésent. So, en gros, c'est le cloud computing plus euh, les différents types de devices qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce qui a mis à peu près 30 ans ou 35 ans à se mettre en place, puisque cet article-là, c'est un reprint des années 90, d'un article qui a été écrit à la fin des années 80. Donc, il faut imaginer que dans dans cet euh, dans cet article tous les prototypes qui sont montrés, les pads, les. Alors, il y avait les... justement, il les appelait les pads, ils les appelait pas des iPads, mais c'est la même chose, des tabs, etc. Il les donnait des noms différents aux différentes tailles de device, et euh, et il décrivait déjà le fonctionnement. Euh, du RFID, du, euh, du, comment dire, du, du, du Wi-Fi, du cloud, Enfin, euh, c'était assez, euh, assez génial. Euh, je vais revenir quand même sur la question de notre ami Jean-François. Je savais qu'en appelant Jean-François, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-François a été euh, le patron d'IBM Global Services en son temps et il continue d'enseigner, euh, j'ai eu la chance de... Travailler avec lui aussi à Dauphine et il nous dit, euh, il nous interpelle. Alors, il vous interpelle. Je vais, je vais lire sa question. S'agit-il ici d'interpeller l'explosion des nouveaux habillages et babillages marketing de réalité assez ancienne? C'est sans et tonique, mais c'est aussi un peu une facilité. Il y a aussi de vraies innovations cachées sous les logos provoquant des ruptures schumpeteriennes. Phénomène dubérisation, etc. Il y a un inconvénient à se focaliser purement sur les discours. Enfin, bref, sans aller voir les véritables générations de valeurs. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela J'aime bien l'aspect rupture schumpeterienne parce que c'est effectivement une, une théorie assez assez en vogue actuellement que les croissances, les vagues de croissance économique. Alors toutes les tous les 30 ans, selon les, ce qu'on appelle les cycles de Kondratiev, euh, sont essentiellement dus à des percées euh, techniques, des innovations qui permettent un gain de productivité euh, réel qui entraîne euh, une phase de croissance économique. Donc oui, mais actuellement, euh, on les a pas. Actuellement, ce qu'on a essentiellement, c'est du babillage, c'est de l'hystérie médiatique, et on n'a pas d'éléments de percée. Au contraire, on a même un véritable ralentissement avec la loi de Moore qui s'aplatit complètement, la courbe de la loi de Moore qui s'aplatit complètement. Et on s'aperçoit qu'il faut trouver de nouvelles avenues pour continuer à avoir du progrès technique dans le domaine des composants. Alors, il y a un certain nombre de pistes. Mais la densification des composants qui était au cœur de la loi de Moore, elle, par contre, il s'avère que c'est finalement une impasse. Donc, on n'est pas, pas encore tout à fait à la veille d'une nouvelle pulsation schumpeterienne parce qu'actuellement, euh, on est plutôt dans une phase de plateau, on est plutôt dans une phase de ralentissement. Alors, ça choque beaucoup quand je dis ça parce qu'on a l'impression que tout s'accélère, mais ce n'est pas vrai du tout. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations, un peu sur tout. Tout le monde sature parce qu'on n'arrive pas à digérer euh, tout ce qu'on reçoit. Et donc, on a l'impression d'une accélération. Voilà. Au passage, je remercie euh, Pierre Métivier qui nous a envoyé un lien vers une vidéo. Euh, N'hésitez pas à prendre le lien pour pouvoir regarder un petit peu plus tard sur une euh, conférence de Marc Chigé sur le... « Succès et échec des innovations ». Je vois que Jean-François a son micro allumé, peut-être qu'on peut lui passer la parole pour voir s'il euh, peut nous suggérer donc, quelques, euh, quelques, quelques innovations schumpeteriennes qui nous auraient échappé. <rire> C'est une réflexion qu'on conduit, mais en revanche, on a un bon lieu d'observation de ce qui se passe. Euh, par le, le réseau et toutes les entreprises. Alors, j'ai mis synergie, échec-succès. Euh, synergie, ça pousse un peu loin. Ouais, j'ai rentré dans, dans les du deux sujets. En fait, c'est ce, ce une réflexion. Hein, voilà. Allô On nous a, il a coupé son micro, je pense, euh, notre ami Jean-François. On ne vous entend plus. On on va lui redemander d'arrêter son micro, de rallumer son micro. Bon, il est tombé à trap. Ah, voilà, voilà, voilà. J'avais cliqué à tort sur la vidéo. De... Ouais, OK, pas de souci. Il s'atturait le son. Nous, nous euh... t'écoutons. Non, mais euh, indépendamment de, du fait qu'il y a peut-être un plateau technologique et qu'il n'y a pas de rupture euh, marquante, et euh, j'attèrerai éventuellement à, à ce point, il euh, y a quand même des phénomènes euh, sur le marché où il y a des ruptures... Euh, de métiers, des, des ruptures partout, dont, dont la technologie est quand même la cause. Donc, euh, en, ben, toutes les ubérisations, toutes les captures de chaînes de valeur euh, par des acteurs qui n'étaient pas là, toutes les intermédiations qui sautent, etc. Donc, ces phénomènes-là sont quand même. Des, alors, c'est pas c'est pas la technologie elle-même qui, mmh. euh, qui a l'effet champétière, mais disons que il y a quand même des ruptures qui existent. Quel, Et, quels exemples concrets? Bah, tout, tout les, euh, les, euh, tous les risques d'ubérisation, les notions de plateforme, par exemple, qui sont en train de, de prendre du poids un peu partout. Euh, le platforming, par exemple, c'est euh, quand même un vrai phénomène okay, qui est, qui est issu des technologies, qui n'est pas une technologie en elle-même, mais qui, au fond, euh, provoque des vraies ruptures sur le marché. Comme Ça, une, sans le smartphone, on n'aurait pas, pas des plateformes à si grande échelle qui ont connu une telle, une telle croissance oui, non, mais la technologie, il euh, y a hmm. besoin de la technologie à la base. Mais disons que même s'il n'y a pas de rupture dans la technologie, on peut avoir des ruptures sur, les, euh, sur des phénomènes de marché, c'est ce que je veux dire. Ok. C est, c est, c est, c est Sinon, pour répondre à votre message, est-ce que ce n'est pas de la facilité de notre part de, de, de, de, de critiquer Peut-être, je le reconnais ouvertement, mais si on ne le fait pas nous, qui le fait aujourd'hui non, ce que je critique avant tout, moi, c'est un espèce d'enthousiasme généralisé avec euh, des jeunes de 25 balais qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui lancent leur newsletter, leur podcast pour nous expliquer à nous les vieux comment ça marche le business. Mmh. Euh, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est qu'on est passé par là. On est passé mmh. par un phénomène d'emballement au début des années 2000. On a payé le prix cher avec l'explosion ouais. de la bulle. Moi, j'ai été au chômage deux ans et ainsi de suite. Ce n'est pas drôle. Euh, peut-être qu'en ce moment, on devrait prendre un petit peu de recul pour ouais. éviter une autre bulle, parce qu'on ne pourra pas se permettre okay. d'en avoir une seconde. Avec le taux d'endettement actuel de l'État, on ne pourra pas l'absorber. Donc, peut-être que c'est le moment de prendre un petit peu de recul. Le recul, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, est là. Je, je renvoie à, à, à l'éditorial de, de Guillaume Herner sur France Culture ce matin. Euh, très bien vu. Comme souvent Guillaume Herner, euh, sur la valorisation délirante de Deliveroo et qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est il montre comment euh, euh, un, une plateforme justement a réussi à prendre euh, une part de marché à un moment où, où le chiffre d'affaires lui est quasiment donné puisque tous les tous les restaurants sont fermés et euh, arrive encore à, à comment dire à, euh, à accroître son déficit de façon euh, Absolument incroyable, mais tout en, en ayant une valorisation en bourse complètement délirante et qui, vient, euh, qui permet de continuer à travailler de la même manière. On pourra en parler, parce qu'il y a le phénomène des, des « cloud kitchen », donc le dégroupage des restaurants, oui. où on oui. va dégrouper la préparation du repas, euh, le oui. service en salle, la livraison. On pourra en parler, parce que c'est bon, oui. je ne je, je, je critiquerai pas tout de suite le modèle de livre. Ça correspond aussi à, à une autre réalité. Comme le dirait Fred, en fait, Deligroux, Hubert, etc., c'est de la réintermédiation. Ce n'est pas de la désintermédiation, c'est de la réintermédiation. C'est des intermédiaires un peu plus malins que les autres ouais, ouais. qui prennent des places qui, se, qui sont devenues disponibles. Ce n'est pas autre chose que ça. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des phénomènes importants et significatifs, mais parler de désintermédiation, c'est passer un peu à côté de la plaque. Et puis pour les dark kitchens, on verra dès que les, dès que les, les restaurants ont ouvert et quelle place ils prendront véritablement dans un vrai marché. Euh, Patrick Castellotti nous, euh, nous pose une question aussi, je pense, que, enfin plutôt c'est une remarque, je pense que la rupture est sur les usages en mode SaaS avec les usages portés à l'extrême. Qu'est-ce que vous en pensez euh, mmh. Il y a une rupture informatique, effectivement, avec le logiciel en ligne. C'est beaucoup plus facile à déployer, c'est beaucoup plus facile à maintenir. Euh, c'est sûr que ça transforme le paysage informatique. Mmh. C'est pas non peut plus... Peut-être que s'il hein. a son micro ouvert, peut-être qu'il pourrait préciser sa, sa, sa réflexion ou sa question. Patrick oui. euh, Tout le monde a son micro ouvert, il suffit de l'ouvrir. Je, je vais lui ouvrir, d'ailleurs. <rire> Patrick, on vous écoute. Oui, oui. le, le, alors le, le fait de l'usage de plateformes en SaaS, justement, c'est l'intérêt pour les usages qui sont faits. C'est que vous n'avez rien à déployer, on va dire, en tant que tel dans votre entreprise. Tout est du logiciel qui se passe en SaaS. Vous, vous payez, on va dire, à l'usage de ce logiciel et la croissance, vous ne la payez pas. C'est-à-dire que typiquement, nous, on est… Nous sommes ce qu'on appelle Managed Service Provider, donc provider de services informatiques avec des outils qui sont gérés dans le cloud, avec plein de silos qui sont dans le cloud. Et on n'a pas, comme on l'avait précédemment quand vous étiez sur des technologies type IBM 3090 ou autres, des bases de serveurs à déployer avec... Euh, du stockage, des infrastructures. Là, typiquement, euh, le fournisseur de services en SaaS vous déploie une, une plateforme et vous utilisez euh, vos licences au fur et à mesure que vous faites croître votre service et euh, les utilisateurs de votre service. Et il y a Je vraiment un crois... PASU gros. C'est ce qui fait vraiment la différence. Le, le, le, C'est exactement ce que fait Office 365 aujourd'hui, Microsoft. Hein, C'est-à-dire qu'avant, vous... Vous aviez des choses à déployer chez vous, maintenant, vous utilisez Office dans le cloud et vous ne vous souciez plus de savoir la taille du stockage et autres parce que vous avez une okay. partie des choses qui sont faites par Microsoft. Ok, okay. alors deux choses. Euh, D'une part, effectivement, comme je l'ai dit, le modèle de logiciel en ligne de SaaS, ça simplifie considérablement le déploiement, la maintenance, oui. mais ça apporte d'autres problèmes. Notamment la sécurisation. Ça veut dire qu'il faut faire un effort d'investissement pour sécuriser les transferts de données. Et il y a un autre problème qui est également euh, l'éparpillement des données qui vous oblige à passer par des outils de IPAS, Information Platform as a Service, pour euh, voilà, récupérer les petits qui sont à droite et à gauche. Donc, ça simplifie d'un côté, enfin, ça simplifie certains problèmes d'un côté, mais ça en amène d'autres de, de, de l'autre. Le modèle Microsoft étant, c'est un ancien client qui parle, puis ça fait déjà près de huit ans qu'on est client, euh, étant un modèle hybride. en fait, C'est un, un modèle à la fois en SaaS et un modèle client-serveur, d'une certaine manière, hein, oui, puisque les logiciels on les télécharge. Donc... Office 365, ça résout le problème de déploiement de mise à jour d'Office. Par contre, en termes d'adoption, euh, moi, mes clients râment comme ce pas possible parce qu'ils ont des utilisateurs qui se rebellent et qui, qui préféraient l'ancien système. Donc il y a toute la conduite du changement qui n'est pas forcément bien fait. On pourrait d'ailleurs mener, peut-être c'est l'idée d'un nouveau webinaire sur ce sujet-là, sur le SaaS. Ça pourrait peut-être intéresser Patrick et d'autres. Je pense qu'il y a aussi, enfin moi personnellement, ça fait 20 ans que j'achète des logiciels en SaaS, et même quasiment que ça. Et je trouve que au bout de temps d'utilisation, je commence à voir les limites aussi du modèle en termes financiers notamment quand on commence à monter en charge. Enfin, même pour une toute petite entité comme nous, on, on, on, on encourt des, des, des frais de 5 000 à 7 000 euros de logiciels par an. Et ça commence à devenir considérable. Enfin, 5 000 à 7 000 par an, c'est énorme. Et ça, sur 10 ans, vous imaginez l'investissement en termes de logiciels qu'on aurait pu amortir en plus, alors que là, on ne les a pas amortis. C'est ce qui est... Un... On peut se poser des questions là-dessus. Oui, enfin, à contrario, après la, la problématique lorsqu'on a des coûts de possession euh, avec des infra de serveurs et autres, on sait très bien que euh, et on le constate, ne serait-ce que sur nos machines, nos ordinateurs personnels, euh, à chaque fois que vous avez une nouvelle version de Windows ou quelque chose qui sort, vous êtes obligé au bout de trois ans de changer de machine parce que euh, la puissance n'est plus assez, euh, n'est plus en adéquation, on va dire avec oui. les nouveaux logiciels, parce que c'est une, une course en avant, on va dire, sur la consommation. Oui. Bon, il y a aussi un aspect que la mémoire et puis euh, le coût mm -hmm. de stockage, entre guillemets, oui. le coût du disque ayant baissé. Euh, il y a eu beaucoup moins d'efforts de fait sur la, euh, la gestion des logiciels et autres, ce qui fait que ce qui oui. paraît aujourd'hui normal quand on parle de 500 gigas ou un terrain, il y a encore 10 ans, on paraît, ça nous paraissait des, des, des capacités gigantesques. Oui. Oui, ça, c'est une limitation aussi importante parce que quand on, on est finalement pris dans une course à la mise en, à la mise à jour permanente de logiciels qui finalement, d'un point de vue fonctionnel, n'évolue pas tant que ça. Entre un Photoshop d'il y a six ou sept ans et un Photoshop d'aujourd'hui, oui, il y a quelques petites modifications, mais bon, peut-être pas tant que ça. Mais par contre, le logiciel est devenu beaucoup, beaucoup plus lourd. Et donc, euh, effectivement, ça, ça a un impact aussi en termes de gestion du parc. Ça, c'est évident. En euh, une... fait, que l'intérêt du SaaS, c'est justement de ne plus avoir cette ce notion de coup de position avec le oui. coup de frais qui tombe. On Tous est bien d'accord avec vous. en place mon D'accord avec vous. vous. N'empêche que dans bien des cas, vous avez cité Microsoft et s'en étant, justement, ce n'est pas vraiment un modèle en SaaS. C'est un modèle à la fois en SaaS et en Client. Mais serveur. Oui. Non, mais parce qu'on a d'autres logiciels, nous, qui sont vraiment du fond mm -hmm. SaaS et sur lequel, euh, euh, aujourd'hui, on a, on va dire, euh, près de 200 clients dessus et puis euh, 6 ou 7 000 équipements connectés. Mais euh, demain, on passe à 20 000. Euh, le coût de possession, pour nous, ne sera n'aura pas augmenté. On sera ouais. toujours à un coût de licence. Oui. OK. Bah, je pense que là, on, on tient un bon sujet. On va on va mettre une petite parenthèse euh, oui. sur cela pour pouvoir finir. Euh, mais c'est un excellent sujet. Je pense qu'il y a… Il y, a, il y a de quoi lancer un nouveau webinaire. Je vais repasser la parole à, à Alain, puisqu'on approche euh, Non, Fred, euh, là. de la fin. Euh, c'est Fred, pardon, sur les médias sociaux. Ah, oui. voilà. Sur les médias sociaux, ni plus ni moins que ce qu'on a déjà dit, on nous annonce aujourd'hui la révolution. Donc, TikTok, c'est le nouveau Facebook. Clubhouse, ça va remplacer les, les, les podcasts. Dispo, c'est le nouveau Instagram. Effectivement, il y a des nouveautés qui arrivent, qui repartent. Euh, Souvenons-nous que TikTok et les micro-vidéos, il y a dix ans, ça s'appelait Vine. Euh, malheureusement, Twitter n'a pas su le faire fructifier, mais ils, avaient, euh, ils possédaient ça. Euh, Dispo, le coût de la photo qui, se déploie le, enfin, qui, qui ne se développe que le lendemain. Polaroid l'a fait également il y a dix ans avec une appli mobile. Donc, euh, Comme toujours, ce n'est pas la peine de s'emballer. Euh, on a des modes, il faut se souvenir qu'à une époque, MySpace était surpuissant, avait des centaines de millions d'utilisateurs. Il faut se souvenir également qu'ICQ, il y a 20 ans, euh, il y avait aussi des, des, des, des dizaines de millions d'utilisateurs. Voilà, tout ça passe. Et ces plateformes sont encore en ligne aujourd'hui. Ne l'oublions pas. Alors, ça a été racheté, revendu, racheté, revendu, mais, mais ils sont encore là. Bref, tout ça pour dire que la roue tourne et que si euh, vous voulez faire un coup en vous disant « bah tiens, je vais me mettre sur un nouveau truc comme ça, au moins je serai tranquille », non, vous ne serez jamais tranquille parce qu'il y aura toujours des nouveaux services et que les audiences vont toujours migrer d'une à l'autre, voire vont se cumuler. As-tu cédé à la, à la folie Clubhouse Non, je n'ai pas d'iPhone, donc je ne peux pas. D'accord, c'est ce que nous dit aussi Michael. Oui. Euh... Mais j'ai des collègues qui aiment bien. Okay. J'ai aime ouais, un iPhone, mais bon, j'ai bloqué mon compte, on ne sait jamais. Voilà, <rire> c'est très en... intéressant pour les 30 millions d'hommes blancs riches qui ont les moyens de se payer un iPhone qui en profitent. <rire> Et <rire> voilà, voilà. OK. Euh, voilà. Alors, la collaboration en ligne. Oh là, voilà un vieux sujet. Mon Dieu. Oui, un très vieux sujet parce que en fait, les premiers logiciels de collaboration en ligne remontent aux années 70. C'est Plateau, en 1976. Et puis, bon, on connaît évidemment Notes à partir de 1986. Aujourd'hui, euh, tout le monde a en tête Slack, Teams, Zoom, alors là, j'ai mis sur le slide une photo amusante d'une session Zoom d'une convocation à un tribunal, une convocation virtuelle à un tribunal, d'un type qui s'est présenté avec une tête de chat parce que, en fait, il y il avait le filtre, un filtre Zoom mis sur sa machine et il ne savait pas le retirer, il ne savait pas retirer ce, ce filtre, donc il était là à se présenter avec une tête de chat tout en expliquant au, au juge et à l'avocat que en fait, il n'était pas un chat, que c'était un filtre qu'il n'arrivait pas à retirer. Tout ça pour dire que on dit la culture d'entreprise avant les outils. C'est un point clé. Quand Notes a commencé à être déployé dans les organisations dans les années 80, euh, les gens avaient du mal à s'en servir tout simplement parce que euh, la plupart de ces utilisateurs n'avaient pas encore la culture de l'e-mail ni la culture des forums qui va arriver avec Internet. Et donc, euh, aujourd'hui, les difficultés qu'on a dans la collaboration en ligne, euh, c'est en gros les mêmes que précédemment. Donc, cet exemple caricatural un peu amusant sur Zoom montre que euh, ce n'est pas parce qu'on a des outils qui permettent de tout faire que euh, ça solutionne. Euh, instantanément, le problème de la collaboration en ligne. On commence à parler de Zoom fatigue. Et effectivement, si on ne l'utilise pas d'une façon sensée, d'une façon équilibrée, euh, ça ne résout rien. Ok. J'ai cherché à mettre le chat, mais malheureusement, je n'ai pas réussi il faudra qu'on m'explique. Je ne sais pas, ce ah bon. n'est hein. pas, je demande, ah ouais, oui, pas oui, un oui, fake, le, en fait, ce truc-là. <rire> bah, écoute, euh, c'était les, les enfants du, du, du type qui, apparemment, eux, avaient su, euh, avaient su le faire. Comme quoi, il faut toujours se méfier quand on passe derrière ces enfants. Effectivement. On voit qu'ils sont tout de suite euh, sur les fonctionnalités les plus intéressantes. Euh, parfait, on va passer aux méthodes. toujours et vas-y, mon Kiki, aujourd'hui, on ne jure que par le design thinking, que par le Lean, que par l'Agile, que par le gros hacking. On nous explique qu'il n'y a qu'une seule méthode, c'est celle-là et qu'il ne faut pas faire autrement et que, bien évidemment, ça va fonctionner et que, bien évidemment, on aura des résultats mirobolants. Je... Constate au quotidien chez mes clients les drames que peuvent provoquer les méthodes agiles ou pseudo-agiles ou les personnes qui se disent agiles, mais en fait sont des vrais petits tyrans et voilà, on perd du temps, de l'argent, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, on a ce quatuor de méthodes qui visiblement fait, fait, fait le consensus hein, sur le design thinking, le lean et ainsi de suite. À l'époque, on avait d'autres méthodes hein, comme Meurize euh, ou autres. Je pense que l'important, encore une fois, ce n'est pas de se dire « ça y est, ce coup-ci, on a trouvé la vraie bonne méthode et ça va, ça va fonctionner », c'est plutôt la démarche. Le plus important, c'est de se dire « on est une équipe, on va se mettre d'accord pour essayer d'accorder notre façon de travailler quitte à changer nos habitudes ». Ça, c'est important. Après, le choix de la méthode, en fonction du projet, en fonction du contexte. Mais encore une fois, ce n'est pas la peine de s'emballer autour d'une méthode qui est à la mode, on parle beaucoup de Scrum en ce moment, mais Scrum est une méthode extrêmement rigoureuse qui ne peut produire du résultat positif que si elle est scrupuleusement suivie, ce qui n'est quasiment jamais le cas. Donc, oui. méfiez-vous de ces nouvelles méthodes. Ah, on est agile, ah, on est lean, ah, on est… Euh, bah Non, oui. t'es juste trop feignant pour rédiger un cahier des charges. Dis les oui. choses comme elles sont, mec. <rire> bon, voilà. en même temps, les, les, avant l'agilité la, avant elle-même, la méthode agile qui date des années 2000, je crois 2001, 2002… Oui. Euh, il y a eu énormément de méthodes qui ont été développées pour euh, Mais oui. accélérer. Bon, bon, il y a eu le, le, le RAD, Rapid Acc Application Development. Mais oui, il y, Moi, y avait le aussi, des le années. Rational Unified Process. <coughs> on avait toute une série. L'important, c'est la démarche, oui. c'est l'intention. C'est que voilà. tous les membres d'un projet ou d'un service ou d'un département se mettent d'accord pour dire on va essayer de se synchroniser, de s'accorder. Ça, c'est important. Et on peut très bien travailler en mode test and learn avec un bon cahier des charges. Ça n'empêche pas du tout. Test un s'il est bien fait de façon rigoureuse et si tout le monde est d'accord, oui, oui, ça, ça, ça, ça peut fonctionner. Ben, c'est un peu le gros hacking quelque part. On remarquera qu'effectivement, on n'a pas trouvé le chat, mais que Frédéric a trouvé le béret basque. Je n'ai pas trouvé le chapeau à large bord, on ne dira ouais. pas que c'est du racisme anti-Breton, mais bon, on le pensera quand même. Alors, mode technique je trouve ça assez troublant, moi, le, le filtre qu'a mis Fred, qu on, son verrait sur la tête. C'est plus gênant qu'autre chose. Je préfère Fred au naturel. Sur les méthodes, ce qu'il faut dire, c'est que le problème essentiel, c'est le dogmatisme. C'est-à-dire que quand les gens ne comp comprennent pas bien l'esprit, bah, ils se reportent sur la lettre et ils appliquent la lettre jusqu'à la virgule, jusqu'à l'absurde, parce que bah, c'est en quelque sorte le syndrome du cargo hein, qui est un un syndrome bien connu en psychologie où on se dit bah si j'applique le truc à la lettre le miracle va se produire c'est évidemment pas le cas bon parlons des modes techniques euh, aujourd'hui on en a plein euh, on a déjà évoqué le quantique la blockchain en par exemple en ce moment la mode c'est l'hydrogène l'hydrogène va nous sauver euh, bon évidemment c'est une bêtise parce qu'on oublie que euh, l'hydrogène c'est pas une énergie c'est un vecteur et qu'il y a beaucoup de conversions et que dans les conversions en paire, mais ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modes techniques qui nous sont proposés, qui nous sont imposés, elles servent d'abord les acteurs qui en profitent le plus. Et on le voit, on le voit que notre histoire informatique et numérique est jonchée, véritablement jonchée de modes techniques tout au long du chemin dont on avait promis monts et merveilles et qui, au final, ont très peu donné, voire rien donné du tout. Je vais prendre une comparaison qui fait mal. En ce moment, sur l'IA, on parle beaucoup du machine learning. Et d'ailleurs, le machine learning, pour certains, ce n'est pas vraiment de l'IA, mais ça, c'est encore un autre débat. Dans les années 80, on avait eu une explosion tout aussi formidablement spectaculaire avec les